Oui. oui ben oui, certainement. Quand on va aller chercher du lait. Attends, fait, fait, attends une minute, je vais le baisser là. S'il te plaît. Fais-moi un sourire. Ok, du lait pour Alexandre? Oui. Ok, on y va.